Pour le premier exercice, en rouge, nous avons donc les colonnes, en vert, nous avons la ligne, en bleu, nous avons la cellule, le nom des onglets en bas, cela s'appelle des feuilles. L'élément que nous voyons ici, qui est donc représenté là, s'appelle l'adresse de la cellule et le petit carré qui se trouve dans le coin donc ici s'appelle la poignée de recopie